Oh, oh, oh, bienvenue pour cette... Bon, allez, on arrête. Bienvenue pour cette toute première vidéo du défi que je me suis lancé. Une vidéo tous les deux jours pendant ce mois de décembre. Ça va être un petit peu un calendrier de l'avant. Et bah du coup, on ouvre le premier numéro du calendrier. Et donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, on commence tout de suite avec le déballage d'un travelling. C'est parti eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir un traveling que j'ai acheté sur 14 14€ pour Amazon. Non, c'est le contraire. <rire> du coup je disais un traveling sur Amazon pour 14 14€. Du coup j'avais envie de changer un petit peu de, de façon de faire euh, les vidéos. Bah je vais le déballer en direct en fait. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. Je verrai si euh, cette initiative est bien ou pas et s'il faut changer. Allez, c'est parti. Alors, le traveling, c'est ceci. Voilà, une grande boîte. Rien d'intéressant pour le moment. On va... Ouvrir, peut-être l'ouvrir en face de vous, quand même. Alors, à l'intérieur, on a un petit papier. Ok, c'est les instructions. Et après, à l'intérieur de la boîte, on a... Ok. Donc voilà le travelling. Bon, il y a la mousse, bien sûr, on va les enlever. Ça y est. Waouh. Franchement, c'est quand même pas mal pour 14 euros, hein. Yes, nickel, parfaitement ce que je voulais en fait pour faire des plans euh, de présentation d'objets etc donc c'est entièrement en métal on a ici des petites cales à visser pour ensuite pouvoir le poser donc je vais faire ça tout de suite et de deux. c'est bon, nickel ça donc là on a les supports pour les patins qui sont fixés maintenant je vais fixer les patins et on va voir ce que ça va donner putain j'avais l'impression qu'il était tendu mais en fait non c'est bon il est droit nickel, mettre un Petit pistolet à colle au pire du coup ça y est le traveling est entièrement monté. On a une vis euh, basique qui marche pour tous les appareils. Sur le dessus, directement du traveling, on a juste à dévisser un petit peu ça pour libérer et.. Waouh 5, 4, 3, 2, 1 coupure Et on relance. Donc on termine. Hop. Calage. C'est sûr que c'est pas le top du top, mais franchement, pour 14 euros, c'est vraiment très bien. Je suis satisfait de mon achat, comme j'aimerais le dire à chaque fois que je reçois des trucs. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut!